et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à faire un dessin facile d'une tortue. Alors, pour commencer, nous allons dessiner une courbe comme ça. On va rectifier une fois qu'on aura fini. C'est pas grave si vous ratez, si euh, bon, c'est pas assez net. Voilà. Là, c'est parce que je suis mal positionnée, c'est pour ça. Ensuite, on va venir ici, donc vous laissez un petit espace et on va dessiner une courbe comme ça. Ensuite vous allez venir ici et vous allez laisser une petite largeur et vous allez dessiner une autre courbe et vous allez faire une sorte de vous allez dessiner une sorte de coin comme ça et vous allez allonger ce trait comme ça. Ici vous allez venir et vous allez dessiner une courbe comme ça Et vous allez allonger un petit peu vers le haut, dessiner une légère petite bosse et venir ici dessiner une petite courbe comme ça et qui descend par là. Voilà donc pour l'instant nous venons de dessiner la tête de, euh, de la tortue. Ici, nous allons dessiner une courbe, et nous allons encore faire monter cette ligne vers le haut. Et là, nous allons faire une sorte de petite, euh, un petit escalier comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donc voilà, pour l'instant ce n'est pas tout à fait juste, mais bon, c'est quelque chose qui ressemble à ça. On ne va pas garder cette forme exactement telle qu'elle est parce qu'on va faire du remplissage. Alors ici, maintenant, on va redessiner cette courbe. Et ici, on va dessiner une forme comme ça. Ça c'est pour la pâte arrière. On va faire comme ça, c'est vraiment un dessin stylisé hein? et on va faire ça comme ça. Et ensuite on va augmenter ce trait, l'allonger et on va faire ça comme ça. Et ici on va ajouter des éléments pour dynamiser un petit peu ce dessin. Alors ici on peut très bien dessiner un ovale. On sort de cercle et à l'intérieur, vous dessinez comme un œil, comme ça. Et là, c'est un peu la bouche, mais bon. On, on va laisser les détails pour plus tard. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va doubler. Je vais retourner la feuille parce que je n'arrive pas à, à faire de jolis traits. Donc, voilà. Ensuite... Ce qu'on va faire ici, on va multiplier des cercles. On va faire des petits, des moyens. Et voilà, nous venons de dessiner notre tortue de mer. Alors, tout ça, ça va être quelque chose qu'on va travailler au fur et à mesure. Donc ici, euh, je me rends compte que j'avais un petit peu exagéré. Alors, on va faire ça comme ça, mais bon, ce n'est pas grave, de toute façon, on va retravailler tout ça. Alors, normalement, j'ai euh, ici, j'ai laissé beaucoup d'espace, mais bon, après, on peut couper pour que ça soit vraiment bien centré dans, dans la feuille. Alors, on va commencer notre colorisation. et bien, on va ajouter quelques éléments, on va déjà élargir un petit peu, et on va ajouter des petites formes, comme ça. Là. et de temps en temps, on ajoute quelques petites formes. Ici, on va dessiner des formes comme ça. On va pas se soucier si c'est juste ou pas, etc. Et ici, de nouveau, On va faire la même chose pour ici. Et vous allez voir qu'après, on va remplir tout ça. Vous mettez les formes que vous voulez. Et alors, ce qu'on peut faire ici, on peut carrément... On peut carrément créer une sorte de bandelette comme ça. Maintenant, on va commencer à dessiner ici. Ce que je vais faire, d'abord, je vais commencer à dessiner un cercle ici. Ok Et alors, je vais dessiner un autre cercle et je vais dessiner un autre grand cercle. Dans ce cercle, je vais dessiner d'autres éléments. Alors, au début, ça va vous sembler un peu difficile à remplir les formes, mais vous allez voir qu'il suffit de placer n'importe quelle forme et d'essayer de l'intégrer dans le cercle et d'en faire sa répétition. Ensuite, vous allez y ajouter une autre forme qui pourrait s'harmoniser avec la précédente. Et c'est comme ça que vous allez arriver à jongler avec les motifs et à les équilibrer entre eux pour obtenir quelque chose de joli. Vous allez voir avec un peu de pratique... Votre imagination va certainement vous surprendre car vous allez l'habituer à improviser des éléments, des formes, etc., qui pourraient s'imbriquer entre eux ou dans l'ensemble, c'est-à-dire que vous allez inventer des cercles ou alors des triangles, et puis après vous allez dire tiens, je vais ajouter un petit carré, etc. Et au fur et à mesure, vous allez réaliser quelque chose qui va être en harmonie, et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser des, de jolis motifs et de jolies décorations, on va dire, style Zentangle, doodle, et qui, qui se rapproche à ce, ce genre de style. Alors, comme ça a été énoncé au début, c'est un sujet qui traite d'une tortue imaginaire, ce qu'on va appeler par surréaliste, c'est-à-dire qu'on va partir d'un élément, d'un sujet réaliste, qui est pour notre cas la, la, la tortue, et on va le travailler pour qu'il représente ou prenne un caractère imaginaire surnaturel et extraordinaire, et c'est pour ça j'ai préféré lui ajouter des mandalas des petits mandalas des petits motifs comme ça répétitifs, des petits doodles comme ça des petits dessins qu'on va répéter etc donc on peut ajouter des des euh, des plantes des fleurs quoi que vous allez ajouter ça va donner un côté imaginaire un côté extraordinaire un côté euh, euh, on peut développer tout ça et faire quelque chose de fantastique, pourquoi pas Donc voilà, vous partez d'un sujet réaliste et au fur et à mesure, vous allez ajouter des éléments qui, on va dire, peut-être qui n'existent pas du tout, que ce soit des motifs ou alors des éléments figuratifs qui vont faire que votre sujet va devenir autre qu'un sujet euh, 100% réaliste. Hein. Alors qu'on peut reconnaître que c'est une tortue, mais une tortue qui a des mandalas et des fleurs et des plantes sur sa carapace, c'est quand même euh, voilà, quelque chose qui est extraordinaire, qui est fantastique. Et c'est ça le but en fait, de ce dessin, c'est de partir d'un sujet, euh, que ce soit banal ou un sujet euh, ordinaire, et d'en faire quelque chose de, de, de fantastique. Alors, hein, on va faire appel aux rêve, à l'imagination, etc. Alors ce dessin qui à la base est en partie euh, un dessin facile à faire parce que vous avez vu avec euh, quelques courbes euh, on a pu dessiner le corps de la tortue, cette fois-ci m'a quand même demandé beaucoup de temps euh, et m'a surtout apporté beaucoup de moments de zénétude en même temps. Euh, ça m'a pris beaucoup de temps tout simplement parce que bon j'ai multiplié euh, les procédés j'ai utilisé euh, des feutres des crayons de couleur j'ai voulu que ça soit un petit peu euh, dans une technique euh, mixte en, entre guillemets hein, parce que bon je vais pas utiliser de la peinture mais j'ai quand même mélangé les crayons de couleur euh, au feutre etc je vais aussi intervenir avec euh, du stylo gel blanc parce qu'il a un moment donné je vais faire des motifs sur euh, les pattes euh, de, de la tortue et euh, je vais changer d'avis et je vais euh, rajouter euh, une petite décoration comme ça en sorte de spirale mais ça va ça va finir par bien donner parce que bon vous savez il y a des fois où on commence dans euh, comment on va dire ça dans dans, dans une décoration comme ça et euh, et des fois on peut se laisser emporter par le hasard, il y a des fois où on peut mélanger, que ce soit même en peinture, des fois le hasard il nous donne de beaux résultats, euh, on se lance des fois comme ça à colorier, et puis euh, peut-être que la couleur ne nous plaît pas, et on va intervenir avec un autre outil, et au fur et à mesure on va développer autre chose, alors qu'on est parti sur peut-être une couleur unie, et puis euh, voilà, on va corriger et puis après on va ajouter des points, des carrés, etc. Et vous allez voir que pour ce cas, j'avais euh, peint en rouge les motifs que j'ai placés sur la patte, sur les pattes de devant de, de la tortue. Et j'ai changé d'avis et donc j'ai rajouté pardon, euh, du stylo gel blanc. Et vous allez voir que ça va donner quelque chose de beaucoup plus sympathique. Au début, je n'aimais pas trop, mais au fur et à mesure que je rajoutais des éléments, c'est-à-dire une fois le feutre, une fois le stylo gel, etc. et eh bien, je trouvais que ça, ça prenait, euh, non seulement ça prenait de la couleur, mais en même temps, ça donnait des effets de matière. Et vous allez voir que le fait de, de, de, de coupler pas mal de, de techniques, et eh bien, ça peut enrichir votre, votre travail et ça peut lui donner ça peut renforcer son côté artistique et puis son côté extraordinaire en même temps alors concernant le matériel vous êtes libre d'utiliser ce que vous avez chez vous moi vous voyez bien que j'utilise pas mal de feutres pas mal de marques j'ai des Sharpie, j'ai des stabilo j'ai des feutres écoliers tout banal donc au plus vous aurez des différentes mines au plus ça va créer un, un, un traçage diversifié donc ça va créer du contraste et ça va rendre votre travail beaucoup plus intéressant au niveau technique donc voilà au niveau du, du support par contre j'ai utilisé euh, du papier pour imprimante mais de 160 grammes et c'est un, un papier en fait qui ressemble à du papier bristol c'est surtout pour faciliter le coloriage au feutre hein, parce que si c'est un papier granuleux ou assez épais et eh bien le feutre ne glissera pas facilement euh, sur, sur ce papier là euh pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai décidé de l'accélérer. Donc euh, si vous avez des questions concernant un détail ou concernant le matériel que j'utilise euh, plus précisément, donc je vous invite à me laisser euh, votre question dans la zone euh, de commentaires euh, qui est en dessous de cette vidéo, si vous êtes sur YouTube ou alors euh, euh, dans les commentaires de l'article. Donc cette tortue originale et imaginaire, j'espère vous euh, vous enchantera euh, et que cet univers de mandala ou euh, motif florissant et débordant de sa carapace vous donnera des idées pour votre future réalisation. alors maintenant euh, dans cette partie euh, je vous avais expliqué euh, tout à l'heure que j'avais euh, placé euh, ces taches rouges c'est à dire que bon je les avais coloriées avec euh, des crayons de couleur et puis après du feutre etc ensuite euh, j'ai euh, pris le, le feutre orange j'ai souligné en fait j'ai fait des contours etc et puis j'ai ajouté des petits pointillés etc mais euh, je trouvais qu'en fait ça contrastait beaucoup on, on voyait beaucoup plus euh, ces taches rouges euh, que, que l'ensemble des, des motifs de, de la tortue et c'est pour ça comme je vous ai dit précédemment j'ai décidé d'intervenir avec du stylo gel blanc et j'ai fait en fait des motifs un petit peu en sorte de spirale et ça a donné quand même un chouette effet, parce que bon, je ne m'attendais pas à cet effet-là, parce que bon, je me dis, je me suis dit, si je peux corriger le coup, euh, et euh, c'est-à-dire euh, diminuer de l'intensité du rouge, parce que bon, c'est le rouge en fait qui me dérangeait le plus, et eh bien, bah, ce serait pas mal. Mais ça a donné quand même quelque chose de très euh, très, euh, on va dire, une sorte de texture un peu... Euh, quelques petits bas-reliefs comme ça qui ne sont pas très visibles à l'œil mais qu'on le qu'on le sent en fait dans l'ensemble et j'ai été vraiment agréablement surprise et c'est pour ça que je vous dis des fois il suffit de d'un petit d'un petit élément comme ça qui va faire toute une différence vous voyez j'aurais j'aurais gardé les taches rouges et je n'aurais pas utilisé ce stylo gel blanc et bien peut-être que j'aurais quand même regretté parce que bon le rouge tape tape trop à l'œil et, et c'est très, euh, très imposant comme couleur. Et, et bien ce style gel blanc m'a quand même un petit peu aidé à, à atténuer ces tons et à euh, et quand même créer d'autres euh, d'autres textures qui, qui, que je trouve quand même qui donnent, qui donnent très très bien dans l'ensemble et qui s'intègrent très bien dans ce style de, voilà, de doodle, etc. Donc, vous faites la même chose si jamais vous voyez que vous avez raté. Ça ne sert à rien de. soit de jeter parce qu'il y en a qui déchirent leur, leur coloriage, ou alors de peindre par-dessus. Non, vous ramenez juste. Euh, un peu de je sais pas un peu de texture ou alors euh, du stylo gel ou alors même avec un peu de peinture blanche avec un pinceau tout fin ben, vous ajoutez des traits, des points et vous allez atténuer cette couleur qui vous dérange et euh, qui, ne, qui ne se mariait pas au début dans l'ensemble. En tout cas pour moi ça me plaît l'effet que ça a donné peut-être pour d'autres personnes elles vont trouver que le rouge euh, sonnait bien parce que bon le rouge est comme assez euh, euh, on va dire assez contrasté donc euh, pour moi ça sonnait hein. ce n'est pas que ça contrastait mais ça sonnait ça sortait carrément de de, de voilà de la composition je trouvais que le rouge n'avait pas sa place dans l'ensemble et avec ce stylo gel et eh bien je pense avoir réglé le problème voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel de dessin facile à faire sur comment dessiner une tortue surréaliste dans laquelle nous introduisons des mandalas et des doodles des fleurs en doodle etc vous voyez qu'avec presque rien on peut réaliser un joli dessin original et fantastique ici nous avons réussi à obtenir quelque chose qui part d'un sujet réel et qui va vers l'imaginaire en libérant la pensée et le rêve je vous invite à en faire de même j'espère que cette réalisation vous a plu et qu'elle vous aura inspiré et euh, fait découvrir de nouvelles techniques ou idées de dessins faciles à faire Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou posez-moi vos questions, ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre. Si la vidéo vous a plu et que vous me regardez sur Youtube, mettez-moi un pouce bleu, un pouce haut, c'est votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire encore plus, euh, encore plus de tutoriels de, de ce style. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait. Si vous êtes intéressé par le dessin, je vous invite à télécharger mon cadeau de bienvenue qui est